Good morning. Aleiden, sera aujourd'hui le lishmat avramordeh Si vous aussi de une prochaine étude de dimanche, à le 5 minutes éternel. Nous on touche maintenant au dernier euh, décret de Admon, en fait l'avant-dernier, on en a on en, rentre, on en, rentre, on en rentre, Mishnah, que, euh, ouais, vous vous rappelez, les deux juges de Yerushalayim, Hanan et Admon, chacun a fait des décrets, des, des psakim, de, des, des décisions du, du din, selon lesquelles on, se, on, on se conduisait. Maintenant, après, ça a été discuté. Concrètement, on est dans le sixième cette fois-ci. Moi, je sors un contrat, une reconnaissance de dette de Réouven. Tu me dois tu me dois 200 000, ça fait deux ans que ça traîne cette histoire-là maintenant. Tu dois me payer 200 000, tu me dois 200 000. Et quoi Et lui, il me dit, attends, attends. depuis deux ans, depuis Tavshin Pealef, moi je lui... Il m'avait emprunté 200 000 et il m'a écrit une reconnaissance de dette. Et lui, il me sort maintenant un papier. Comme quoi, il a acheté de moi un terrain à 200 000 chez il y a un an. Deux histoires différentes. Moi, je lui ai prêté de l'argent il y a deux ans. Et je réclame que maintenant, il ne les a toujours pas remboursés. Et lui, il prétend qu'en réalité, il ne les a déjà remboursés. Et que depuis, il a même fait d'autres transactions avec moi. Il m'a acheté un terrain à 200 000. Attention, regardez ce que ça veut dire. Logiquement, si jamais moi je vous dois de l'argent et je ne vous paye pas, et que je viens vous acheter quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire dès que vous allez voir que je vais sortir de l'argent Vous allez vite me les prendre et me dire, allez, allez reviens demain pour acheter de l'argent. D'abord, paye ta dette, rends-moi ce que tu me dois, et après on discutera, est-ce que tu vas m'acheter quelque chose C'est exactement ce qui se passe. Moi je revoir, je reviens, je lui dis écoute, hé, hey, tu me dois 200 000, et lui me dit, 200 000, je te les ai payés, mais mieux que ça L'année dernière, je, il a acheté de moi un terrain à 200 000. Donc en fait, il m'a sorti des liasses de billets comme ça là. Il m'a sorti une mallette pleine de 200 000 elle pour m'acheter un terrain. Et moi, si réellement je lui. Et lui, prétend, en fait que si réellement je lui devais de l'argent, et eh ben quand, quand il a sorti cette valise, il fallait que je la prenne vite et que je m'en me, je me, je me, je aille vite. D'accord, que je récupère mon argent tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de lui vendre un terrain c'est la preuve par excellence que la dette de 200 000, il l'a payé. Et depuis, il a même aussi acheté un terrain de deux mois de 200 000. Vous comprenez la, la, la, les, les, les, deux, les deux avis les deux, La discussion qui est entre le, le, les propos du, du créancier et de l'autre, de Rouven et de Shimon. Donc je reprends le cas. « tachov al-Khavero ». Il sort un « shtachov », une reconnaissance de dette, al-Khavero sur son ami. Rouven, il sort. « Shimon, tu me donnes l'argent. »« Ve'ala et l'autre. » Shimon, il le rétorque. Aussi, il lui sort un terrain, il lui dit « Shemachar lo que le, plus tard, il l'a vendu un terrain. Adman Omer, Adman nous dit « Yaholou sheyomar ilo haïti » donc les deux avis qu'on a évoqués, en fait, c'est les deux avis de la Mishnah. « Yaholou sheyomar » il pourra lui prétendre « ilo haïti chayav lecha »« Si je te devais de l'argent »« le ipara et tchelcha »« Il fallait que tu te fasses rembourser ta dette »« Shemachar tali asade au moment où tu m'as vendu le terrain, il fallait vite que tu prends, dès que je suis venu, il fallait en fait, en réalité, il fallait que tu fasses, que tu joues le jeu, tu fasses comme si que tu vas vendre le terrain, jusqu'à que moi je te dis, bon, regarde, je te sors l'argent, on sort, on compte, on compte, on compte, après tu fermes la valise, et tu dis bon merci, tu m'as remboursé ma dette, maintenant sors une deuxième valise de 200 000 pour acheter le terrain. Et Si tu n'as pas réagi comme ça, c'est la préférence que je t'avais déjà payé, je t'avais déjà payé ta, je t'avais déjà payé la dette, et que maintenant, j'ai même acheté ensuite un terrain. Ça, c'est la vie de euh, de, Chahami, de Amorim, pas du tout. me dit tout le contraire. Zéaya le, le, le, le prêteur Reuven ou moi, enfin. Ouais, Zaya il, il a il a été très intelligent dans ce qu'il a fait. chama harlota qui a le terrain. Il je vais le parce qu'à présent, il peut maintenant lui prendre en gage, lui faire une saisie de son bien pour récupérer son argent. En deux mots. Je reprends le cas, j'ai un petit peu mieux pour comprendre ce qu'il se Khamim. Après, il faut rentrer un petit peu dans le droit qui nous rentre dans des, dans des détails de, de, de l'histoire. Mais pour le moment, de manière générale, il y a. Moi, Reuven, il me doit 200 000. D'accord Et ça fait déjà deux ans que ça dure l'histoire. La, la date des chances, elle est arrivée depuis deux ans, on va dire. Comme ça, on comprend mieux la scène. La date des chances, elle est arrivée depuis deux ans. Je lui cours après. Et lui. Réouven, il me dit, mais l'année dernière, il, il, il achetait au même prix que je lui dois, même, il, il, il achète de moi un terrain. C'est la par excellence que jamais j'aurais dû accepter qu'il m'achète un terrain. C'est ce qu'il prétendra de moi. Il me vont dire pas du tout. Moi, pourquoi j'ai accepté de lui vendre le terrain J'ai accepté de lui vendre le terrain en été. vous savez pourquoi Parce que ça fait deux ans qu'il me balade, chaque fois que je le vois. Il me disait, ça faisait un an, en fait, en l'occurrence. Qu'il me promenait, qu'il me disait, chaque fois que j'allais le voir, il me disait, reviens demain, reviens après-demain, mon cousin, mon frère, ma grand-mère, mon arrière-grand-père. Et chaque fois, il avait, dit, il avait des, des excuses. Du coup, j'ai commencé à avoir des sueurs froides la nuit, ce qu'il allait me rembourser, il allait pas me rembourser. Mais je me suis dit, alors là, je vais lui faire un plan excellent. Je vais lui vendre un terrain pas cher du tout, une affaire extraordinaire. Ma super maison, je vais lui vendre à 200 000 au lieu de 400 000. Comme ça, c'est sûr qu'il va me rapporter de l'argent. Et une fois qu'il va me rapporter de l'argent pour m'acheter ma maison, alors, maintenant, j'ai revu la couleur de l'argent. Je vais d'abord récupérer le 200 000. Je lui laisse la maison. Puis après, je lui dis, allez, maintenant, je reprends ta maison parce que je te fais une saisine de ton bien. D'accord En fait, en deux mots, ouais, peut-être tu es un peu abusé avec mon histoire de la maison qui coûte 400 000, sinon j'ai perdu de l'argent. Mais prenez qu'en fait, il leur proposait une super, une super affaire. Il leur dit, je te vends le, un, un terrain à 200 000. C'est ce que tu rêvais, débrouille-toi de l'argent comme ça. Premièrement, il a amené de l'argent. Après il prend le terrain et qu'après je lui fais une saisie du terrain, comme ça moi j'ai de, de la viande fraîche à, à me jeter dessus pour la, pour la manger, quoi. Sinon, sinon il, il faisait que de me promener, me balader, il revient demain, il revient après demain. D'accord Maintenant, pour pouvoir mettre en scène cette histoire, alors il faut juste une précision importante. Il faut que.. Euh, il y avait deux usages à l'époque de la GMARA. C'est évoqué dans plusieurs endroits. Il y avait des endroits où on avait l'habitude d'abord donner l'argent et après écrire le. Contrat. Et d'autres endroits, on avait l'usage d'écrire le contrat et seulement après le vendre. La gueule, la, toute cette histoire-là de Khaframim, -Kha qui va lui dire que je t'ai fait une entourloupe en réalité pour récupérer mon argent, c'est uniquement dans un endroit où on a l'habitude d'écrire un shtar et seulement après de donner de l'argent. Parce que si on a l'usage de donner l'argent et après d'écrire le shtar, alors on va rétorquer de nouveau pourquoi est-ce que je lui ai écrit le shtar. Depuis le moment où il m'a donné l'argent, et je lui dis, attends, je vais écrire le contrat. Il fallait que tu dises, attends, j'ai cassé mon stylo, demain je reviens avec une autre feuille. Et après, j'ai perdu la feuille, après l'autre, le témoin. Ouais, je l'aurais baladé autrement, mais je aucune raison de lui écrire le contrat une fois que j'ai reçu l'argent dans la main. Donc, il faut parler, forcément, qu'on parle dans, dans, dans un endroit où on a les âges de son à l'envers. D'abord, on écrit le contrat, et puis après, on paye. Et alors là, dans ce cas-là, je vais pouvoir prétendre que je lui écris le contrat. En réalité, c'est que pour voir la couleur de l'argent. Pour qu'il me donne l'argent pour que j'assume saisie. Dans ce cas-là, on a un problème. Alors comment est-ce qu'on va comprendre Admon finalement Admon, il a dit que, que pourquoi c'est pas. C'est tout à fait vicieux et intelligent d'avoir fait ce que ce, ce, ce coup-là. Comment Admon y va Pourquoi Admon il prétend que, malgré tout il peut encore prétendre que non, que le fait qu'il ait acheté le terrain, c'est une preuve qu'il m'avait remboursé la dette Parce que selon Admon, en réalité, il fallait que, avant que j'écrive le star, que je suis en train de lui vendre le, la maison à 200 000, il fallait qu'en fait que je prenne deux témoins avant, à, à l'extérieur, dans une pièce annexe, et je leur dis, je vais faire semblant que je lui vends le terrain, comme ça je vais le récupérer. Et si j'ai pas pris des témoins pour assurer, pour, la, pour le prévenir de mon coup que je suis en train de faire, alors on va selon ce qui est écrit, et selon ce qui est écrit, il a écrit que je lui ai vendu une maison, et ça prouve dans ce cas-là qu'il m'avait remboursé la dette. Parce que j'ai pas pris des, les deux témoins, j'ai pas fait ce qu'on appelle une moda. Lim « Limsor moda » Déclare, faire une déclaration devant deux témoins que, que je vais m'apprête à faire quelque chose que je ne suis pas du tout entier avec ce que je fais, mais que je le fais pour pouvoir assurer mes arrières. Et si je ne l'ai pas fait, donc c'est euh, que, que ça n'a pas eu lieu en réalité, c'est que j'ai réellement vendu et c'est réellement une preuve qui va remboursé la dette. Selon Chachamim ils ont une autre approche, ils te disent non, non, non, on ne prend pas les gens dans une pièce annexe pour leur raconter que tu veux faire un coup de vis. Quand tu fais un coup de vis, quand tu joues au poker, tu... Fais de signes à personne, même pas à ta femme, ni à ton fils, ni à rien du tout. Tu fais semblant, tu gardes tes cartes bien, bien, bien, sérieusement, tu dévoiles rien. Si tu vas ouvrir la bouche, il y a quelqu'un qui va savoir. Même tu vas parler, même à ton, ton plus grand confident, il n'y a, a pas de confident, il n'y a rien du tout. Quand c'est en, en business, on parle, on garde ça très, très, très précieusement, que personne ne sache. Mais en réalité, tu peux prétendre que tu n'as pas, pas fait de moda a, parce que tu te souciais que ça allait s'ébruter finalement, et que ça allait tomber à l'eau ton, ton bon plan. Donc c'est pour ça que tu n'en as pas parlé. Et là, la chale est un comme et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de bâts, tout, va.